Eh bien, bienvenue pour ce 16e live évolutionnaire qui a lieu actuellement chaque lundi de 19h à 20h. mais Ça peut toujours changer, mais ça vous le savez. Pendant 20-25 minutes, je vous expose un sujet et puis après, on en discute ensemble. Alors, dans cette série des Go Hack Yourself, je propose aujourd'hui qu'on parle donc de hacker la conversation hacker la conversation, je répète déjà ce que j'entends par hacker je l'entends par le terme donc, bidouiller hein, au sens d'anglais ou bricoler, ça veut dire comment on transforme quelque chose à notre avantage, quelque chose qui existe par exemple un moteur, un logiciel un ordinateur, une machine à laver peu importe et bien sûr la conversation en partant de ce qu'on a, comment on va en bidouillant pouvoir gagner Quelque chose, un avantage. Et bien entendu, ici, les avantages dont je, je vous parle depuis le début, il s'agit d'avantages évolutionnaires. Ça veut dire que si je change quelques codes dans la conversation, puisqu'on va parler de ça aujourd'hui, ou quelques codes dans l'argent, ou quelques codes dans l'alimentation, etc. Eh bien, je vais gagner, je vais évoluer. Évoluer, pour moi, ça veut dire notamment gagner en compassion, ça veut dire gagner en créativité, en bien-être, en joie, en relation avec les uns les autres etc voilà ce que ça veut dire pour moi évoluer évidemment il faut aussi s'entendre sur les sur les définitions donc aujourd'hui je vais vous parler de la conversation parce que pour celles et ceux qui me, qui me connaissaient bien vous savez que ça constitue un sujet sur lequel j'ai choisi de m'investir de me hacker moi-même depuis longtemps et notamment de pratiquer une respiration avant de parler une respiration avant de parler, dans les conversations, j'entends quand ça devient une conversation, pas pour se dire bonjour, au revoir ou passe-moi le sel, évidemment, mais en tout cas pour vraiment, dès que je sens qu'une conversation s'engage, peu importe le sujet, autant que possible, j'essaye donc de me mettre, de faire une longue ou une vraie respiration avant de parler. Ce que j'entends par respiration, je ne veux pas dire ça là, mais vraiment d'aller chercher une respiration profonde au fond de moi, pour y trouver plein de bénéfices. Alors, ces bénéfices, que je vous en fasse déjà un petit peu part. Quels quel bénéfices tu peux voir à ce genre de choses? J'imagine, à enfin, chaque fois que je pose la question et on va en parler après, j'imagine que vous savez déjà très bien quels bénéfices. Si on faisait un, un petit brainstorm ensemble, vous me diriez certainement la liste complète des bénéfices. Je vais les dire avec mes mots, en tout cas. Déjà, dans le fait de respirer profondément, ça met sur off le pilote automatique. Le mental, la fonction mentale et en particulier celle du langage, fonctionne extrêmement vite et on a l'habitude de répondre à partir de ce qu'on connaît ou à partir de nos espaces cognitifs de sécurité. Donc, euh, voilà, ça va très très vite. Le fait d'installer une respiration avant de répondre ou d'engager une conversation, une respiration systématique, fait que je vais mettre sur off le pilote automatique et là, plein de choses vont se passer. Il se passe quoi Eh bien déjà... Le simple fait de me relier à moi-même, de me mettre dans le ici et maintenant, puisque cette respiration va en même temps représenter, pas forcément toujours, mais souvent, une méditation. Une méditation dans laquelle, même si une réponse mentale me vient très rapidement, même si une réponse d'évidence me vient très rapidement, et ça, ça arrive souvent bien entendu, eh bien, je la mets de côté, je la pose sur l'étagère, et je vais me laisser aller dans plein d'espaces différents. Déjà explorer mes émotions me connecter à mes émotions. Je me sens comment Je me sens bien, je me sens énervé, je me sens en colère, je me sens extatique, je me sens frustré, je me sens en questionnement. Comment je me sens Et puisque je vais dans mes émotions, je vais aussi forcément me connecter aux vôtres, puisque nos émotions fonctionnent de toute façon de manière empathique. Donc je vais aussi par la même occasion me connecter, me relier aux émotions de ma ou mes interlocuteurs ou interlocutrices forcément ça fonctionne de pair ça veut dire l'empathie personnelle déclenche forcément aussi une empathie avec les autres ça fonctionne toujours comme ça je vais aussi pouvoir laisser ma créativité fonctionner ça veut dire considérer suivant la nature de la conversation euh, considérer plein d'autres options y compris les plus folles les moins réalistes euh, laisser l'humour venir laisser la tristesse venir laisser plein de choses les associations d'idées se faire pour ne pas euh, rester systématiquement sur les rails cognitifs hein, dont je vous parlais auparavant. Ça va aussi donc me permettre d'accueillir la parole de l'autre. La parole de l'autre, elle peut me plaire ou me déplaire, peu importe, mais si je respire, quelque part il y a une fonction physiologique que cette parole, ce souffle de parole, je vais le respirer à l'intérieur de moi. Ça veut dire que je désactive en fait un réflexe et surtout lorsque on se sent en danger dans une conversation, eh bien, on le sait, le corps a une réaction physiologique, on contracte nos muscles, parce que ça relève de, de réflexes qui datent d'il y a tellement longtemps, comme si un, un prédateur allait nous sauter dessus et nous dévorer. Donc, on se sent en situation de défense. Alors, plus forcément de manière très visible, mais dans des micro-signes. Et cette, notre respiration a tendance à se bloquer. La gorge pour certains, peut-être plus le ventre pour d'autres, les poumons, mais en tout cas, on se crispe. Et d'ailleurs, on sait très bien, lorsque, par exemple, on a vécu un danger, on passe à côté de quelque chose, on fait cette, cette respiration, se ce souffle-là. Oh, oh, voilà, on lâche la, on lâche la tension. Eh bien, il s'agit d'oser respirer à l'intérieur éventuellement une parole d'autrui qui peut nous sembler désagréable, toxique, euh, agressive, où on sent en profond désaccord et on s'aperçoit qu'on survit. Et ça veut dire aussi lâcher prise sur les, sur les tensions. Je n'ai jamais vu des gens mourir de respirer physiologiquement une parole qui leur déplaisait. Donc déjà, ça veut dire que par le corps, par une fonction physiologique du corps, en faisant ça, je, je, laisse, je désactive en fait des mécanismes de défense déjà physiologiques, et donc des mécanismes de défense émotionnelle, et donc des mécanismes aussi de défense forcément intellectuelle, on va dire, sur la façon de traiter l'information de, de, de ce qui se passe sur le moment. Ça m'ouvre donc en fait un champ de possibilités absolument énorme. Ça ne veut pas dire que je me sens bien, ça ne veut pas dire que je vais dire quelque chose de génial après, ça dit simplement que je me mets dans une posture où autant que je peux, je ne vais pas dire que j arrive tout le temps, mais autant que possible, j'essaie de ne pas me mettre dans une situation de défense ou de défiance, même si j'ai mal. Donc voilà, cette respiration, elle permet aussi ce genre de, ce genre de choses. Ça veut dire d'accueillir à l'intérieur de soi, au plus profond, la parole de l'autre, et donc bien entendu, de pouvoir engager une relation empathique, et je dirais plus encore lorsque des situations peuvent s'avérer euh, difficiles, dans des réunions de travail pas faciles, dans des situations de, de couple ou choses comme ça qu'on connaît tous. Voilà à peu près euh, les, les éléments principaux. Je vais en citer un dernier quand même extrêmement important sur cet état de Méditation. La méditation fait que, après ça dépend de la pratique de chacun, bien sûr, ou de chacune, mais on se met aussi dans un espace de non-pensée. Même si ça dure une seconde ou quelques secondes, ou le temps d'un souffle, on désactive la pensée. Ça veut dire que quand on désactive la pensée, on laisse la conscience venir. Le monde occidental fait souvent, et ça on l'a vu avec Descartes notamment, mais la plupart aussi des philosophes occidentaux, le monde occidental fait une confusion entre la pensée, notamment le « je pense, donc je suis » de Descartes, avec la conscience. Je dirais que les gens qui étudient la conscience, qui vont dans une recherche de l'expérience de la conscience, font un peu l'expérience inverse. Et ça veut dire « j'existe, donc peut-être je pense, mais il n'y a pas forcément une action de pensée pour, pour exister. » Et là, il y a une nuance effectivement extrêmement importante. Et donc, dans cet état de respiration, je peux aussi choisir, par la pratique, ça vient avec la pratique, de faire une micro-méditation. Mais sauf qu'une micro-méditation plus une autre, plus une autre, plus une autre le long de la journée, à force de, de, de pratiquer ça avec les gens, avec les gens qui nous entourent, eh bien ça fait qu'on se trouve dans de longues périodes de méditation. Ça devient une vraie pratique et une pratique dans l'action. Ça veut dire que je, je n'ai pas nécessairement l'obligation de me retirer du monde, d'aller m'isoler pour me mettre au calme. Je peux aussi le faire, le pratiquer, avec les limites aussi qu'on peut y trouver, mais je peux pratiquer. Une méditation tout en engageant, on va dire, en faisant un mouvement de balancier entre méditation, silence, immobilité, action. Méditation, silence, immobilité, action. Voilà les bénéfices que j'ai trouvés au fait de respirer avant de parler. Alors, ça a eu des conséquences, parce que ça, je l'ai commencé, je pense, progressivement vers 2007-2008, ça fait quand même déjà un certain nombre d'années. Plusieurs choses que j'ai... La première conséquence importante, et je vous assure, ça, peut, ça va vous sembler bête, mais je ne l'avais vraiment pas vu venir, le fait de respirer avant de parler fait que je ne peux plus interrompre, forcément, et donc que je, je ne peux plus parler qu'avec la permission des autres. Si quelqu'un me dit ⁇ Et toi, Jean-François, dans une conversation ⁇ Et toi, Jean-François, tu en penses quoi ?⁇ je commence ma respiration, vous pensez bien que la plupart du temps, s'il y a plusieurs personnes, eh d'autres auront pris la parole entre-temps dans cet espace que j'aurais laissé vacant, et très souvent d'ailleurs, la personne même qui a posé la question. Parce que finalement, elle n'a pas forcément posé une véritable question, elle a peut-être posé une question rhétorique, ou une question en tout cas plutôt faite pour l'aider dans son cheminement, et puisque je reste silencieux, eh bien cette personne va continuer son cheminement et dérouler sa pensée, et donc elle n'avait pas besoin de moi. Et je trouve ça très bien. Je peux aussi me trouver dans des contextes où finalement les gens parlent très vite entre eux, s'interrompent dans les conversations en fait, traditionnelles, les conversations classiques qu'on les ait autour de la table ou dans une salle de réunion. Je l'ai eu d'ailleurs pas plus tard que cet après-midi. Je faisais partie d'une réunion Zoom. Il y avait une quinzaine de participants et j'ai appliqué comme je le fais à chaque fois ce principe. Ça veut dire je n'ai pas parlé tant qu'on ne m'invitait pas à parler. Et bien, finalement, il se débrouillait tellement bien sans moi et il n'y avait tellement pas besoin de moi que j'ai fini par repartir parce que je m'ennuyais et je ne voyais vraiment pas ce que je pouvais apporter dans cette conversation. Il n'y avait pas de demande particulière des gens. Donc, j'ai préféré à ce moment-là utiliser mon temps, créer du temps plus utile, je pense, et pour les gens et pour moi. Et il n'y a aucun souci. Donc, le, le, ça, ça désengage en fait, là, les conséquences font que ça désengage très profondément de tous les... Débat, hein, j'aime bien dans le débat ou débattre, il y a se battre. Je veux dire tout ce qui nous amène sur le ring ou dans une salle de réunion au travail ou bien simplement dans, dans, dans la vie familiale, la vie quotidienne. On développe des arguments, on s'interrompt joyeusement et on, on fonctionne avec le pilote automatique. et bien, toutes ces choses-là euh, font que j'ai de facto pour appliquer mon choix, évidemment, mon choix de d'architecture. J'ai dû me désinvestir de ce genre de choses. Et j'ai réalisé, mais ça je l'ai réalisé des années plus tard, que ça m'avait placé dans l'économie du don en avance. Ça veut dire qu'avant que je l'applique dans vraiment ce qui relève des richesses au niveau d'offrir mes conférences, mon temps, ce que je fais là, ici, ici ou là, et de vivre avec, de recevoir donc des richesses matérielles par le don, par la gentillesse, j'avais déjà commencé sans trop m'en rendre compte par la conversation, parce que je ne peux plus que faire don en fait, de ma parole. Et bien entendu que si elle a de la valeur. Je ne dis pas que j'ai une parole d'or et une parole géniale, mais je ne peux plus que parler si on me demande d'offrir ma parole. Et donc, ça a complètement changé mon contrat social, parce qu'avec autrui, je peux avoir des idées, je peux avoir des opinions, je peux avoir plein de choses, mais je les partagerai uniquement si on me le demande. Ça veut dire que je ne me mets pas en mode push, mais je fonctionne en mode pull. Ça veut dire vraiment si les uns les autres estiment que je peux leur apporter quelque chose et si je le peux, alors je le ferai volontiers. Mais donc émotionnellement, ça m'a complètement fait basculer avant que je me rende compte finalement dans cette posture de relation euh, au don, qui fait que je n'impose pas ma parole, je la mets à disposition de qui veut, de, de qui ça peut intéresser. Je peux dire quoi d'autre sur euh, tout ça? Alors, je me trouve, oui, pour finir sur l'expérience directe, et après je, je poserai un petit peu plus les, les questions sur la conversation, euh, je me trouve évidemment assez souvent dans des contextes sociaux où on s'interrompt joyeusement. Déjà, ça veut dire quoi, s'interrompre Ça, je vous invite à explorer ça en vous, lorsque vous interrompez quelqu'un, où vous vous faites interrompre, je précise que je n'ai mets pas du tout le jugement de valeur sur ce que je vais vous dire, ça fait partie de nos codes sociaux, tout simplement, mais en général, lorsqu'on interrompt quelqu'un, ça veut dire que notre conscience tout d'un coup passe d'un mode socio-centré ou mondo-centré, rappelez-vous, j'en avais parlé dans un précédent live, elle passe de ça à une expérience égo-centrée. Ça veut dire que si j'interromps l'autre, à ce moment précis, j'ai besoin d'imposer ma parole je prends la parole en anglais aussi to take the floor intéressant d'ailleurs hein, to take the floor ou prendre la parole intéressant de constater que c'est de dire qu'on on prend quelque chose on se saisit quelque chose il y a une métaphore que j'aime bien imaginez que la parole en fait on la transforme en un plat de nouilles voilà à table Et Imaginez les comportements qu'on aurait avec ce plat de nouilles si on avait exactement le même comportement qu'on a avec la parole. Ça veut dire, ce plat de nouilles, à peine posé sur la table, « Allez, je me jette dessus, je me serre, je me serre, je me serre », jusqu'à ce que quelqu'un me l'arrache des mains, se serre, se serre, se serre. Oui, mais quelqu'un d'autre interrompt, il lui arrache des mains, se serre, se serre, se serre. Allez, on le repose à table, hop, quelqu'un se jette dessus, etc. Je trouve ça intéressant que, quand même, le temps représente une ressource partagée, extrêmement précieuse, bien entendu. Et que si on avait littéralement un plat de nouilles, ou un plat en tout cas à table, on le partage, on le fait circuler, on regarde si on peut se servir, on demande, on a un objet physique dans lequel, avec lequel effectivement nous avons appris à voir par nos sens cette ressource que nous devons partager. Lorsqu'il s'agit de quelque chose d'abstrait comme le temps, ou la parole, eh bien là on va voir des pugilats assez intéressants, vous le voyez aussi, dans, on le voit très bien dans les débats politiques, etc. Alors là, ça devient d'un niveau, évidemment, vous connaissez, une puérilité effarante. Mais en tout cas, les uns les autres, on a effectivement tendance à fonctionner, souvent, plus ou moins, ça dépend des cultures, ça dépend des personnes. Mais dans ce mode, j'arrache le nouille et je trouve ça intéressant. Alors, je ne vais pas mettre de jugement dessus. Pourquoi Parce que, bien entendu, nous avons appris à grandir suivant ces codes sociaux, ces normes sociales. Par contre... Je crois que ça peut nous inviter à voir pourquoi nous vivons dans une société dans laquelle, et des sociétés parce que je le vois à peu près partout, dans lesquelles s'interrompre représente quelque chose qui relève de la normalité et de réfléchir finalement à pourquoi s'il y a un tel bénéfice à respirer avant de parler ou en tout cas à organiser le silence, à considérer que le silence doit faire partie de la conversation et je vais revenir dessus, s'il y a un tel bénéfice à ce que le silence et le souffle fassent partie de la conversation, pourquoi les sociétés ne l'utilisent pas Et là, ça me ramène à certaines de mes théories, qui restent toujours bien sûr à vérifier, là je parle simplement de théories scientifiques, en tout cas dans le domaine de l'intelligence collective, il semble que les sociétés humaines utilisent des codes sociaux, des architectures invisibles, je vous en ai parlé longuement, qui, maintiennent, qui nous maintiennent dans des niveaux de conscience plutôt bas, parce que ça nous maintient dans ce, on va dire, ce centre de gravité. Il y a une courbe de Gauss, il y a certaines petites portions de la population qui a peut-être beaucoup moins de conscience, beaucoup moins de développement, il y a une petite partie qui en a beaucoup plus que les autres, que la moyenne, et puis il y a une moyenne. Et cette moyenne s'auto-perpétue, fonctionne en homéostasie, avec un certain nombre d'architectures invisibles, comme l'argent, comme les codes sociaux, les types de conversations, le type d'alimentation, etc., etc. Voilà mon hypothèse, en tout cas, là-dessus. Alors, pour en revenir sur la... la, la je vais finir sur mon expérience. Euh, je vous ai parlé des conséquences. Il y a quelques exceptions que je fais, je vous le disais, sur le, le, le fait de respirer. Bon, évidemment, dans les trucs quotidiens, comment vas-tu Ça va, passe-moi le sel. Vous imaginez, hein, peux-tu me passer le sel Oui, attends. <rire> je te passe le sel tout à l'heure. Ou t'aurais pas l'heure, alors là, on n'en finit pas. Mais euh, parfois, ça peut vraiment mettre des gens mal à l'aise, on va dire des gens qui ont peu de développement personnel, et je n'ai pas de jugement dessus, je le, je le rappelle. Mais des gens peuvent se sentir extrêmement mal à l'aise si quelqu'un se met à respirer. J'en ai vu qui pouvait dire « Ah, nous, le prends de haut », ou bien on l'emmerde, ou bien etc. Bon, euh, donc parfois, je fonctionne sur le mode, euh, on va dire, qui s'il si, si y a un tel, euh, euh, comment dire, coût social à le pratiquer, ça ne vaut pas le coup, à ce moment-là, bien entendu, je me mets dans les codes sociaux classiques. Mais voilà, sinon, j'essaye je, de faire attention autant que possible à ça, avec bien entendu mes propres, mes propres limites. Euh, alors maintenant, je vais, je vais étendre la question sur les convers, la conversation en général. Le terme de conversation, il en existe plein de types de conversations, évidemment. Évidemment. Et justement, je crois intéressant, si on veut entrer dans, une, dans nos pratiques évolutionnaires, je crois intéressant de toujours nous demander à quelle catégorie de conversation on participe. Et il y en a plein, je ne vais pas en faire une liste exhaustive, mais vous donner quelques exemples. Par exemple, s'agit-il de faire émerger quelque chose que personne ne sait À ce moment-là, on peut avoir des techniques comme l'approche socratique, se questionner ensemble, ou des techniques plus larges, plus structurées pour des plus grands groupes, comme les World Café, les forums ouverts, etc. Les vision quests, les cercles de vision, on va essayer de, de voir les choses. Voilà aussi d'ailleurs une autre catégorie de conversation, où plus que simplement de faire émerger ce qu'on ne sait pas, essayer d'aller voir loin dans l'inconnu, là où le mental, la fonction logico-déductive ne sait pas le faire. Et donc voilà autre chose, une, un autre type de conversation. Ou alors s'agit-il de gérer un différent Ou bien s'agit-il de gérer un projet euh, dans le monde de l'entreprise, notamment, on gère beaucoup de projets. Donc, il s'agit de faire avancer les choses. S'agit-il d'une gestion de crise Faut-il faire face à l'incertitude Eh bien, je crois que chacune des situations que je vous ai mentionnées là, si on veut évoluer, on devrait non seulement avoir conscience de leur existence, on va dire de leur catégorie, et disposer chacun de boîte à outils suivant ce qu'on veut avoir. On veut faire du brainstorm ah, ben tiens, Le brainstorm, au contraire, il faut, faut s'interrompre, il faut, faut rebondir à toute vitesse, etc. On veut gérer une crise ah, ben Là, on n'a peut-être pas le temps non plus de se mettre en cercle et de, et de respirer parce que ça va beaucoup plus lentement. Oui, mais alors si on veut gérer de la crise, de faire de la gestion de crise, il faut des gens déjà très préparés, très entraînés. Ça veut dire qu'ils vont dérouler des protocoles pour couvrir au maximum de ce qu'on a pu prévoir et que l'imprévu qu'on n'a pas prévu, à ce moment-là, on ait la capacité de, de le traiter, que ça nous, mais on ne perd pas de temps avec le reste qu'on a déjà prévu. Donc il y a des tas comme ça de techniques qui existent, et malheureusement, je vois trop souvent partout, qu'il s'agisse du monde de l'entreprise, des administrations, du monde politique, de la famille, du couple, peu importe, mais je vois partout en fait la conversation par défaut qui fonctionne euh, comme le, le référent et avec des gens donc peu formés là-dessus. Et je trouve ça évidemment dommage. Je crois que ça crée beaucoup de, beaucoup de dégâts. En tout cas, certainement, le point commun de toute conversation, enfin moi en tout cas, celui qui m'intéresse, consiste à faire émerger la sagesse. Et quand je dis sagesse, ça ne veut pas dire des trucs super lourds et, et, et sérieux, etc. On peut se marrer comme des fous. Euh, dire des conneries, etc. Et il y a beaucoup de sagesse dans tout ça, dans le sens où on a des humains qui s'éclairent, qui s'illuminent, euh, qui se font plaisir, qui vont avoir des nouvelles idées par la créativité, etc. Donc la sagesse, ça ne veut surtout pas dire un truc sérieux de mec barbu euh, sous un arbre, quoi. comme moi, par exemple. Euh, donc, de toute façon, si on veut faire émerger la sagesse, ça veut dire qu'il faudra, d'une façon ou d'une autre, équilibrer le silence et la parole. L'engagement la parole, et l'immobilité à l'intérieur, donc l'intérieur de, de soi, l'intériorité, l'extériorité. Il y a un équilibre à trouver. Même dans une situation de crise et d'urgence, l'immobilité, on l'a peut-être eu avant, des mois, pendant des mois avant, de préparation, d'intériorisation, etc. Il y a eu ce silence. Ça ne veut pas dire qu'il a, il a lieu sur le moment. Mais on peut aussi faire une conversation ou à faire tourner un bâton de parole, par exemple, voilà quelque chose qui, un objet physique qui va favoriser les choses. On peut faire venir des gens qui vont faciliter la conversation. Je pense en particulier aux Quakers aux États-Unis, cette communauté qui a développé des techniques, notamment avec ce qu'ils appellent un « clerk » au milieu. Ça veut dire une personne extrêmement bien formée à non seulement favoriser la distribution de la parole par beaucoup de finesse sensitive et, avec, et aussi accompagné de gens qui vont prendre les minutes, les notes de tout ça et avec des retours, des feedbacks réguliers pour savoir si on a bien écrit les choses, etc. Ils ont développé des techniques, je trouve, extrêmement puissantes et qui fonctionnent depuis plus de 200 ans et qui fonctionnent bien. Donc, on a en fait une boîte à outils, enfin des boîtes à outils, des outils absolument extraordinaires pour faire émerger la sagesse. Je vous mentionne aussi petit placement produit. Euh, les six accords que, sur lesquels je travaille aussi depuis longtemps, euh, qui ont exactement ce but-là, et je ferai un live évolutionnaire justement sur ce principe des six accords, on en parlera de manière plus spécifique et, et de manière très pratique. Euh, alors, deux derniers points sur la, sur la parole, enfin, sur les conversations. Je trouve aussi essentiel d'apprendre à discerner les postulats et les théorèmes, ou en mathématiques on parle des axiomes et des théorèmes. Je m'explique. Les axiomes ou les postulats, il s'agit de croyances, de points de vue, de partis pris, la plupart du temps inconscients, absolument indiscutables. Par exemple, je peux avoir tout à fait le parti pris que Dieu existe, il vit sur un nuage et il a une barbe blanche. J'ai tout à fait le droit de penser ça. Il n'y a rien qui doit pouvoir m'en empêcher. Alors, Je prends un cas un peu caricatural, mais j'ai des croyances, par exemple, je crois en l'égalité des hommes et des femmes. Je crois en l'égalité de droit des humains et des non-humains, etc. Ça relève de croyances, je ne peux pas le prouver. Ça veut dire que j'ai donc des postulats, là je vous parle de postulats conscients, et puis j'en ai plein comme tout le monde d'inconscients, non discutables parce que ça ne se prouve pas. Mais à partir de là, je peux dérouler une logique. Par exemple, si, on dé... si je prends le parti pris de... des droits de l'homme, par exemple, eh bien, il y a des logiques. Ça veut dire donc, eh bien, chacun doit avoir droit à accès, un accès égal à l'éducation, un accès égal à la parole, un accès égal aux soins, etc. Il y a donc à ce moment-là le déroulement logique. Et là, je vous parle donc des théorèmes. Ça veut dire ce que l'on va déduire de nos postulats initiaux. Et je trouve ça intéressant dans les conversations de discerner pour soi et pour les autres. À quel moment on énonce un postulat qui relève d'une croyance, d'un choix, d'un parti pris, il n'y a pas à en discuter, et à quel moment on déroule une pensée logique à partir de ça Ça semble évident, tel que je le dis là, mais la plupart du temps, je vois des gens, notamment, essayer de vous s'engueuler littéralement sur du théorème, sur des postulats. Par exemple, moi, en tant que personne végane, donc non spéciste, Lorsque quelqu'un me dit « oui, mais de toute façon, les animaux existent pour qu'on les mange », franchement, je n'argument pas, parce que cette personne a cette croyance et moi j'en ai une autre. Il n'y a rien qui prouve quelque chose, il n'y a rien qui prouve l'égalité des humains, etc. Il y a simplement des postulats que nous choisissons et là qui viennent toucher à nos consciences et à nos vérités les plus profondes. Ça veut dire ce qui, en tant qu'être, nous semble le plus valable, le plus important, etc. » Et quand on peut déjà avoir ce discernement sur postulats, axiomes et théorèmes, ça va beaucoup nous aider dans les conversations pour éviter de s'épuiser sur des confrontations, notamment de postulats. Et vous verrez que la plupart du temps, quand on s'étrille, qu'on s'étripe, ou qu'on voit des gens s'étriper les uns les autres, ils s'engueulent précisément sur des postulats dont ils essayent de faire des théorèmes. <rire> Essayez d'observer ça, et vous verrez dans les conversations, notamment les débats entre guillemets politiques, les pugilats politiques, on va plutôt dire ça, on voit ça souvent. Allez, un dernier point aussi, je trouve intéressant de se former, les uns les autres, aux biais cognitifs. Les biais cognitifs, les siens bien sûr, à commencer par les siens, et puis bien sûr, si on connaît les siens, on apprend à voir ceux des autres. Il y en a un très important qu'on connaisse tous très bien, à savoir le comment dire le biais cognitif de la causalité de la corrélation par exemple je vous dis oh, euh, tout à l'heure je rentre dans mon bureau et je vois que mon portefeuille a disparu il se trouvait sur le bureau là je regarde par la fenêtre et je vois quelqu'un courir bon hein, l'esprit tourne on fait forcément un, d'abord une corrélation là je vous dis une corrélation ça veut dire, oui, on m'a volé mon portefeuille et, corrélation, je vois quelqu'un courir, mais très facilement, je vais en déduire une causalité, il y a le voleur qui s'enfuit. Il s'agit peut-être de quelqu'un qui court après son chien, il s'agit peut-être de quelqu'un qui a pressé pour son rendez-vous, on n'en sait rien, mais je peux très facilement passer d'une corrélation à une causalité. Alors là, euh, en politique, on nous en sert plein, notamment des... des des confusions comme ça, par exemple, sur les immigrés et le lien donc avec la causalité qu'on va faire, je sais pas, avec de la criminalité ou des choses comme ça. Il y en a pléthore. Donc, faire très attention à ça pour soi-même, bien sûr, et pour les autres. Il y a aussi ce qu'on appelle, par exemple, le biais de, repr de représentativité. Allez d'ailleurs sur, sur euh, Wikipédia, vous avez un article français très complet là-dessus. Le biais de représentativité, par exemple, on voit, par exemple, il y a du terrorisme de certains extrémistes islamistes, et on va dire, tous les gens qui pratiquent l'islam ont un côté terroriste ou dangereux, il faut se méfier d'eux, etc. Je le vois aussi en tant que personne végane, j'entends très souvent, « Ah, ces bandes d'ayatollahs, ces extrémistes, ils ont cassé une boucherie enfin, », voilà, et ça devient donc un biais de, ce qu'on appelle un biais de représentativité, c'est-à-dire tous deviennent ça. On a en général ça très souvent pour qualifier les minorités. On a aussi une, un biais cognitif connu, je, je ferai le dernier, là, ce qu'on appelle l'erreur le, fondamentale, l'erreur fondamentale d'attribution. Ça veut dire lorsque quelqu'un fait un discours, enfin, dit quelque chose, mais on ne va pas se baser sur ce que cette personne a dit, on va interpréter ses émotions. On va mettre dans sa tête une interprétation de ce qui se vit, de ses émotions ou de ses enjeux personnels, etc. Et là, on peut interpréter évidemment n'importe quoi. Et on va donc complètement transformer ou travestir le discours de la personne au travers de la projection qu'on peut avoir de ses émotions. Vrai ou pas, peu importe. Mais donc on a un biais extrêmement classique. Voilà, alors je finis donc là-dessus. On va maintenant démarrer notre, notre échange sur euh, ces questions non, de, de la conversation. Comment peut-on faire émerger la sagesse Et la, il y a un équilibre à chercher forcément sur le silence, le rôle de la respiration, comment apprendre à discerner les postulats et les axiomes, des théorèmes, et puis aussi l'importance de se former au biais cognitif. Et je finis sur cette notion tellement importante. L'architecture d'une conversation, ça veut dire la façon dont on va mener une conversation, détermine complètement et totalement le résultat de cette conversation. Le sujet en tant que tel, parfois, importe moins et même souvent, ça je peux vous dire, je l'ai vu, il importe moins que la façon dont on va conduire cette conversation. La façon dont les gens vont penser, les déductions qu'ils vont faire, les choix qu'ils vont poser, va beaucoup plus se déterminer par l'architecture de la conversation que le sujet lui-même. Je trouve ça extrêmement intéressant à observer. J'arrête là et j'attends vos questions, feedback, réactions, accords, désaccords. Non, pas les désaccords, mais les accords, <rire> je vous écoute. Oui, Laurent. Bonsoir, Laurent. Salut, Jean-François. Bonsoir, euh, les humanautes. Euh, en fait, je n'avais pas une question, j'avais juste un, un partage. Oui. Euh, et ça me parle beaucoup, tout ce qui est euh, évoqué là ce soir. Euh, je vais dire ça comme ça, je me sens relativement au service de la vie depuis quand même quelques temps. Mais il y a un endroit où ça me suis pas confortable et tu as mis tout à fait le doigt dessus. Souvent, euh, je me cache derrière le fait que culturellement, dans ma famille, etc. Je suis d'origine italienne, ben j'interromps en permanence euh, les gens. Et, euh, et à cet endroit-là, je vois vraiment que je suis pas aligné, quoi. Et c'est vrai que cet exercice que tu proposes, un pratique, c'est pas un exercice, une pratique, euh, pas nécessairement par rapport à, à la conversation, mais euh, le fait justement quand les réunions comme ça, de, de prendre ce temps de, de respiration change vraiment euh, complètement l'atmosphère la, enfin, la, la, la relation que j'ai aux autres le fait que je puisse être davantage présent à ce qui est là mais pour autant, dès que je rentre dans le flou de la conversation comme j'ai une pensée assez arborescente c'est très difficile pour moi, j'avoue de, de ne pas interrompre quoi voilà, je voulais juste faire un partage comme ça pour euh, un moment de légèreté et puis l'occasion de te saluer aussi. C'est euh, un petit commentaire, mais peu importe. Merci, Lorenzo, pour, euh, pour ton témoignage. Je crois que la famille, <rire> ça reste l'espace le plus difficile. Je confirme aussi, personnellement. Mais je trouve en tout cas intéressant, si vous voulez pratiquer ça, même à titre d'exercice, pour voir, vous ferez certainement le constat de la difficulté. Je crois que souvent, euh, <rire> il y a plus de facilité à s'immoler par le feu <rire> que de pratiquer cette respiration. Euh, non, sérieux, parce que on a tellement besoin d'exister de, déjà, et puis on peut se trouver dans des conversations où on estime que notre point de vue va changer le cours des choses. On se dit, mais mon Dieu, si les gens n'entendent pas mon point de vue, euh, le, le monde court à sa perte, ou la conversation court à sa perte. Et on a tout à fait le droit d'avoir cette, euh, cette expérience. Donc je comprends très très bien euh, la, question que ça, la question que ça pose. Mais au-delà de ça, je trouve intéressant d'observer ce qui nous fait sans cesse basculer, et je peux vous dire, j'ai je, je, cette expérience tout le temps, moi aussi, dans ce besoin de contrôler les choses, qu'on écoute ma parole, et que je vais faire la différence. Ce qui se peut s'avérer tout à fait vrai. Mais de sentir ce besoin quasiment viscéral, ça veut dire que ça ne passe pas tellement par la tête, ça passe par une sorte d'engagement, de désir d'engagement, de monter sur le ring et d'y aller. Et de donner cette respiration, parce que ça ne veut pas dire qu'on ne va pas parler, mais de donner cette respiration, et peut-être qu'à un moment donné, eh bien, ça, j'ai l'expérience assez souvent. Les gens vont dire, ah tiens, mais Jean-François, tu n'as rien dit toute la soirée, là, tu as quelque chose à dire. Et souvent, bah, je, enfin, je démarre ma respiration. Et hop, la <rire> ça, si on repart. Et puis, peut-être à un moment, et ça arrive souvent aussi, mais laissez-le parler. Écoutez ce qu'il a, qu a à dire. Vous ne l'avez jamais laissé parler. Et il y a des chances pour que ce que j'ai à dire ne s'avère pas trop idiot, tout simplement parce que j'ai eu, eu le temps. J'ai tout simplement eu le temps d'observer les schémas, les trucs. J'ai eu le temps de prendre de la hauteur, j'ai eu le temps d'observer, j'ai eu le temps de m'observer aussi dans mes propres émotions. Ça veut dire que je vais avoir la possibilité de donner une réponse beaucoup plus holistique, déjà dans laquelle je vais pouvoir aussi par parler de moi, comment je me, comment je me sens, de dire aux autres, comment je vois les choses, donc déjà de parler du jeu aussi. Euh, ce que je n'aurais pas pu faire si j'avais participé à cette mêlée euh, générale. Alors Il y a des, jeux, des mêlées très joyeuses, hein. je ne dis pas qu'il y a du drame là-dedans. Mais rester dans ce retrait-là fait que je vais avoir la possibilité d'apporter certainement, pas toujours, mais certainement peut-être un peu plus de hauteur, un petit peu plus de recul, de, euh, de compassion aussi, y compris à l'égard de moi-même, parce que j'ai eu le temps de ça. Et ça, je, ça m'a donné, je vous parle là vraiment de mon expérience directe, ça m'a donné un leadership absolument incroyable. Et pas parce que je le cherchais, je n'ai pas du tout fait ça en me disant oh, « je, je vais avoir du leadership dans, dans les groupes ». Mais effectivement, quelqu'un qui prend le temps, qui prend le temps de se poser, qui parle, qui parle de son assise intérieure, je pense, peut-être plus naturellement du leadership que quelqu'un qui s'engage se, qui dans un débat où on se crête le chignon, etc. Donc voilà une des, une des expériences que ça m'a apporté. Et je trouve intéressant, ça je vous le dis avec tout mon cœur, essayez, si vous ne le faites pas déjà bien sûr, mais essayez, observez-vous, sans vous juger, il ne s'agit pas de se, de se faire mal non plus. Mais essayez pour voir, déjà observer, faites un outil d'observation de vous-même, cette envie de, de faire ça, et aussi à quelle rapidité on oublie le fait de respirer. Ou alors aussi l'envie de se faire la respiration protocolaire, de dire « je l'ai faite », mais en fait je ne l'ai pas faite. Hein, le truc oh, « bon, ça va, j'ai respiré, <rire> puis je peux y aller ». Voilà ce que ça m'inspire, hein, Lorenzo, ce que, tu, ce que tu me dis. Merci. Moi, je veux bien parler. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Christelle. On ne te voit pas, mais peut-être euh, as-tu choisi... Oh, je, suis, je suis un peu dans l'ombre, là, donc ça ne sert à rien que j'allume ma caméra. Euh, je voudrais euh, à la fois euh, rebondir sur ce qu'a dit euh, Lorenzo et te poser une question. Euh, euh, J'ai pu observer, euh, moi, que je, je me mettais facilement en retrait euh, quand... Euh, le ton des échanges était plutôt sous forme de polémique ou de débat, mais euh, c'est plus euh, c'est plus une question de je ne sais pas ce que, je, ce que je peux apporter donc euh, je, je préfère ne pas ne rien dire euh, par contre quand je suis dans, euh, dans des assemblées ou entre guillemets euh, dans le sujet ou Enfin, dans, dans l'énergie, on va dire, de, de, du groupe, euh, je, je rebondis sur Lorenzo parce que j'ai tendance à avoir euh, une pensée qui va très vite, presque qui va plus vite que ce que je pourrais en dire. Et du coup, euh, j'ai l'impression, bien sûr, je sens ce, ce, ce, ce dont tu parles, c'est-à-dire cet engagement du corps, comme si il faut absolument que je dise quelque chose parce que c'est important d'amener ça, mais pour, pour, pour, c'est comme pour contribuer, tu vois. Et, et là, bien sûr, je me vois en train parfois de, de presque de parler plus vite que la, ce qui est en train d'être dit. Et, et ça donne l'impression que je coupe la parole ou que, je veux, ou que je veux aller plus loin, plus vite, tu vois. Et ça, je, je sens bien que je, je vais trop vite, tu vois. Et, et je ne sais pas comment gérer ça, parce qu'il y a, y a, comme tu dis, cette impulsion qui… Derrière, il y a presque une peur que la contribution de ce que j'ai à dire elle soit perdue. Voilà, Donc, je voudrais avoir ton, ton feedback là-dessus. Merci. Écoute, je vais faire le lien avec euh, ma propre expérience et tu me diras si ça colle avec la tienne. Le fait de me trouver souvent dans des conversations où je dis rien, déjà, bon, ça, me, ça me laisse le temps, évidemment, de turbiner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça turbine vite, je peux te dire. Et donc aussi de, de récolter une quantité d'observation, de réflexion, d'information considérable qu'on ne peut pas avoir lorsqu'on s'engage justement dans la, mêlée, dans la mêlée générale. Et ça fait que non seulement il y a de la prise de hauteur qui se fait, on voit les schémas, les, les trucs qui se répètent, les enjeux cachés, etc. Et ça fait qu'on se retrouve avec une quantité, en tout cas, moi, je me retrouve avec une quantité d'informations faramineuses et bien plus que ce que je ne pourrais jamais offrir au groupe. Parce que je me dis, mais tiens, tous ces trucs-là, ça pourrait avoir de la valeur, de voir, tiens, il y a des enjeux cachés, il y a des trucs non-dits, il y a telle émotion que je ressens, etc., etc. Et effectivement, que faire de tout ça euh, je vois lorenzo vous étiez fait ça oui, oui je crois que on doit avoir un peu certains des mêmes expériences alors ça reste une question à laquelle je n'ai pas de, de réponse à proprement parler je peux en parler que je peux parler que de mon expérience la plupart du temps il y a tout un matériau qui va s'accumuler et lorsqu'on va me demander jean-françois tu penses quoi de ça alors je peux venir avec genre 25 points <rire> sur les trucs alors j'essaie de synthétiser mais souvent, je vais dire, bon, voilà, il y a, par exemple, allez, cinq points qui me semblent, euh, m'ont touché, que je, peux, que je peux partager avec vous. Je commence le premier point, et boum, déjà, ça interrompt et ça repart sur le premier point. Ça a généré souvent quelque chose, et puis la conversation, elle va finir. Il y a les quatre autres points, plus personne n'en parlera. En fait, ça montre que, tout simplement, les gens ont besoin d'aller à leur rythme, euh, qu'il y a une assez faible efficience de, du, du code de la conversation classique, et que, puisqu'on vit dans une société qui fonctionne sur ce peu d'efficience, eh bien, pour moi, il s'agit de l'accueillir et de me dire que tout ce que j'ai accumulé dans cette conversation, que je ne dirai probablement jamais, eh bien, parfois, oui, il y en a quand même des petites bribes qui viendront plus tard ou qui viendront lors d'un échange one-to-one -one avec d'autres personnes plus tard. Ça veut dire que ce que j'ai pu accumuler comme observation, éventuellement sagesse ou choses comme ça, je n'ai pas nécessité de le diffuser là, maintenant, mais de le garder à disposition et parfois d'en restituer des petites bribes, si on me le demande toujours, bien sûr, parce qu'il y a toujours cette question de permission, et étonnamment, ça a des effets considérables. Parce que comme ça vient de la bienveillance, comme ça vient d'un don, déjà, il n'y a pas nécessité de se l'approprier. Moi, ça m'indiffère totalement qu'on sache que ça vient de Jean-François, que Jean-François a dit que, etc. Du moment que ça bénéficie au groupe et que les gens s'approprient cette chose-là, mais parfait, très bien, il n'y a, a vraiment pas de problème avec ça. Et puis aussi, toutes ces choses accumulées dans une conversation donnée, ça va me servir pour d'autres conversations avec d'autres gens dans d'autres groupes et d'autres contextes. Parce qu'il y a des apprentissages qui se font, qui ne concernent pas nécessairement le contexte des gens qu'on voit à ce moment-là dans cette réunion, etc. Et quelque part, ça m'a énormément aidé à construire de l'intelligence. Ça m'a ça permis de développer mon intelligence. Avec, euh, oui, des moments, on peut se sentir un peu frustré, etc. Et on garde un trésor au fond de soi et on a l'impression d'en partager une toute petite petite partie avec les gens qui nous entourent, y compris les gens les plus proches. Ça fait partie de l'exercice. Mais personnellement, je préfère vivre avec un trésor inutilisé, un trésor en moi, que pas de trésor du tout. <rire> je me sens très clair là-dessus. Voilà ce que, je peux, ce que ça me dit, Christelle. Cela parle-t-il à ta propre expérience euh, alors ben merci déjà euh, oui en fait ce que enfin là ce que j'entends enfin euh, la clé que tu me donnes c'est ce que tu viens de dire c'est que il y a enfin tout n'est pas forcément à dire euh, sur le moment avec les personnes qui sont présentes quoi et, euh, et clairement en fait' moi ce que je vois derrière ce que je t'ai exprimé de, mon, de certains certains de mes comportements parfois dans les conversations c'est que il y a une peur, euh, comme tu dis, que le cadeau ne soit pas donné. Quoi. Donc, c'est ça qu'il faut que je regarde, je pense. Oui, ça, ça touche à ce dont on a déjà parlé dans d'autres lives et on continuera à parler sur l'économie sur du don. Une des choses que je, je répète souvent, si on veut aller dans, dans le don, dans la pratique du don, peu importe les contextes ou à quelle intensité, moi, j'ai vraiment appris cette leçon qu'il ne faut jamais donner plus que ce que les gens demandent. Sinon, on commence à projeter ses propres attentes et ses propres fantasmes et ça a des conséquences. Je ne parle que de mon expérience. Hein, je, je peux tout à fait comprendre qu'on puisse avoir des expériences différentes, mais la mienne m'a montré que voilà, donner juste ce qu'on nous demande et rester disponible. Et si on nous demande plus et si on peut le donner, qu'il s'agisse de paroles, de sagesse, de connaissances, de biens matériels, etc., alors oui on y va, mais pas surinvestir. Et là, il y a parfois souvent le côté euh, du féminin, notamment le côté maternel, hein, de vouloir nourrir plus aussi, d'apporter plus. Il y a une générosité absolument authentique la plupart du temps et qu'il faut peut-être parfois équilibrer. Ça ne veut pas dire devenir radin, bien au contraire, parce que là, on va dans l'excès le, inverse. et Ça veut dire dans une régulation, et justement, j'aime beaucoup cette, le mot de suffisance plutôt qu'abondance. Il y a d'un côté l'abondance et de l'autre, il y a la rareté. La suffisance, ça nous met dans cette relation de boucle de rétroaction. Ça veut dire qu'on régule ce que l'on donne en fonction justement des autres autour de soi. Voilà ce que ça m'inspire. Bonsoir Jean-François et tous les autres. Alors moi, c'était intéressant, surtout la partie sur la respiration qui m'a intrigué. Euh, D'ailleurs, j'ai ressenti tout de suite quelque chose dans le ventre, donc ça va comme un, un, une sorte de stress, euh, de peur de ne pas… Euh, donc, je pense que ça, ça touche quelque chose d'assez profond et comme souvent, je t'entends, je te sens t'exprimer depuis un endroit où euh, tu t'es beaucoup tranquillisé. Donc, il y a pas mal, je dirais, de, de choses du, du domaine de la survie, euh, parlé dans la spirale dynamique, enfin, je crois, euh, qui sont euh, assez tranquillisées. Et euh, du coup, c'est ça qui fait aussi qu'on peut, on peut, euh, on peut euh, comment dire, ne pas avoir l'impression de perdre un temps d'expression. Et, euh, et donc, je, voilà, je sentais des moments de petit stress parce que j'aurais, ou peut-être eu envie de rebondir, ou même, je crois que simplement par empathie, je me disais, oh, ah ouais, euh, c'est tous ces moments-là qui font qu'on ne s'exprime pas alors qu'on aurait plein de choses qu'on aurait envie de dire. Et euh, du coup, j'avais, donc déjà, je voulais faire ce retour là, que je sentais que c'est quelque chose presque d'instinctif, d'animal, de l'ordre de, de, de la survie, qui nous faisait. Euh, réagir qui me fait parler peut-être plus vite que, que, que ce qui serait juste et puis l'autre chose c'était, euh, j'avais une question qui était est-ce que euh, tu as vu euh, se transférer cette euh, façon de, de, cette posture euh, ta, ta façon de penser c'est-à-dire le fait de laisser des moments de respiration aussi juste en toi intérieurement et que tes pensées euh, soient moins euh, abondantes et plus, euh, voilà, plus espacé plus, plus tranquille est ce que il ya aussi est ce que tu l'as pu le noter voilà. merci jérôme pour euh, ta question ton témoignage tout ce que tu apportes ça me ça me fait prendre conscience de ça tu vois je n'y jamais euh, vraiment pensé mais effectivement cette euh, ces années de respiration ont très largement contribué à m'installer au fond de moi, à quelque chose effectivement de beaucoup plus calme, de beaucoup plus en paix, notamment parce que je ne participe pas au jeu de la guéguerre qu'on se fait la plupart du temps dans, le, dans, dans la conversation ordinaire, donc de plus avoir besoin de m'engager dans des choses qui pour moi ne valent pas le coup. Ça veut dire que mes vrais engagements, là où je sens que je dois faire la guerre en quelque sorte, je veux dire, déployer mon esprit guerrier, combatif, réussir des trucs, me dépasser, je peux le mettre vraiment sur, sur les bonnes ressources. Donc, j'irais, ça, ça me permet quelque part d'avoir de, de, effectivement gagné en sérénité. Je pense que ça, effectivement, ça apporte ça et tu m'en fais, fais prendre conscience. Ensuite, oui, ça a profondément transformé ma façon de penser, alors, je ne peux pas dire ralentir, mais on va dire inclure un tableau de bord beaucoup plus vaste, puisque je me connecte à mon tableau de bord émotionnel. Quand on va vite, on laisse plutôt parler déjà les émotions premières, on va dire plutôt reptiliennes. J'ai peur, je me sens menacé, j'ai faim, au sens littéral ou, euh, <rire> ou autre. J'ai faim, ça veut, ça veut dire, j'ai faim qu'on m'entende, j'ai faim de réussir quelque chose. Donc des, des peurs très, très primaires qui peuvent exister et qui prédominent, qui vont plus vite, on va dire, que des émotions beaucoup plus subtiles et aussi peut-être plus récentes dans l'évolution qui nous caractérisent des, des émotions fines, un ressenti empathique avec quelqu'un, écouter une petite idée qui nous titille là dans le coin de, de l'esprit et on s'aperçoit qu'elle nous vient d'un signal faible auquel on n'avait pas prêté attention, soit à l'intérieur de soi, soit chez quelqu'un, etc., donc, ça veut dire déjà me mettre en présence dans le ici et maintenant d'un tableau de bord de perception de signaux faibles et non plus simplement de signaux forts. Quand on fait ce ping-pong conversationnel, on reste essentiellement dans de la réaction à du signal fort. Pas que, évidemment, on a des gens très fins qui vont très vite, etc. Mais on passe à côté de beaucoup de choses. Donc, ça veut dire que ça développe, pour moi, une pensée holistique et surtout aussi plus qu'une pensée... La, le, la parole de l'observateur. Je ne vis moins en tant qu'acteur au premier degré sur la, sur la scène, mais beaucoup plus en tant que spectateur ou témoin de mon être. Donc je vais aussi laisser parler le témoin de ce qui s'observe en mon être et de ce que j'observe aussi à l'extérieur de soi, et donc déployer ce type de pensée-là d'un observateur, qui bien sûr après peut... Devenir une personne qui fait des propositions concrètes, de choix, d'actions, etc., qui peut littéralement participer à la conversation. Mais dans cette notion aussi du don, ça veut dire que j'ai désactivé, on va dire, les enjeux pour faire confiance à la vie. Donc, il y a une posture de faire confiance à la vie. Ça veut dire que même si je n'ai rien dit, j'ai peut-être joué ce rôle de « space holder », comme on dit en bon français, hein, de, donc de, de personnes qui, qui tiennent l'espace par bienveillance, par cette écoute active. Peut-être, ou même peut-être pas, j'ai peut-être tout simplement servi à rien, dont j'entends dans, dans l'espace les, dans en tant que tel, mais j'ai laissé penser, mes, mes, mes pensées ou mon expérience vaquer à d'autres choses qui vont servir ailleurs. Donc cette, cette posture-là d'observateur voilà, m'a transformé dans ma façon de, de fonctionner et d'avoir une pensée peut-être plus méta, donc, ça ne se, se joue pas tellement sur la rapidité ou la lenteur, ça se joue plus sur la nature de ce que je vais intégrer dans mon espace psychique que je ne pourrais pas faire si je me mets à aller très vite dans, ce, dans ce, cette mêlée générale. Ça me fait d'ailleurs penser à une chose pour finir sur, sur ta, ta question, tes remarques, Jérôme. J'ai accompagné de nombreux groupes, dans cette pratique-là, et je vous en parlerai dans notamment les six accords, ça veut dire qu'on ira dans un, un, un exemple pratique de, de ça, on le fera dans notre prochain live justement. Souvent, des gens se disent, ouais mais alors, on a des ordres du jour tellement énormes, longs comme le bras pour des meetings, notamment dans le monde professionnel, on arrive avec des trucs comme ça, et si on arrive à en traiter 10%, on a de la chance. Et on repart frustré parce que chaque sujet part dans des branches de conversation interminables. On estime souvent nécessaire. Je n'ai pas de jugement sur le fait qu'il faut le faire ou pas. Mais voilà, il y a cette frustration de ne pas arriver à remplir les ordres du jour. On repart encore plus énervé, il y a plus de stress, on n'a pas abattu le boulot. On revient à la réunion suivante pour essayer d'achever le truc. Mais entre temps, il y en a encore plus qui s'additionnent et ainsi de suite. Je crois qu'on connaît tous cette, cette expérience-là. Quand il y a, imaginez une réunion avec 12 personnes. Quand il y a 12 personnes qui se taisent, c'est-à-dire 12 personnes en silence. Moi, je vois 12 cerveaux ou 12 êtres, je ne vais pas me réduire à des cerveaux, mais je vois 12 êtres en parallèle. Il y a une architecture parallèle qui s'installe. Ça veut dire qu'il y a une efficience incroyable. Parce que la personne, quand la parole va reprendre, eh bien, ce qui va se dire aura eu tellement de réflexions, de prises de recul, etc., qui, font que, qui fait que la réunion en tant que telle va avoir une efficacité bien plus grande quand bien même un observateur extérieur aura vu des gens parfois pas parler beaucoup. J'ai eu l'occasion de participer, notamment, je vous parlais des réunions de Quakers aux États-Unis. J'ai un de mes meilleurs amis, justement, qui fait partie de cette communauté, qui m'a souvent invité à participer à ça. J'ai vu ce qu'ils appellent notamment des « business meetings ». Des business meetings », ça veut dire en fait « business » pas au sens des affaires, mais en tout cas, oui, au sens des affaires courantes, hein, donc de, des choses de la communauté, voilà, pour y réfléchir. Leur pratique consiste à, à parler si on se sent inspiré par Dieu pas au sens chrétien du terme, mais on va dire le divin, le... Voilà. De, de, de partir d'un endroit où on sent qu'il y a quelque chose qui nous inspire, donc de, une, une expérience de transcendance. Je précise que le quakerisme relève plus d'une pratique spirituelle que d'une religion en tant que telle, hein, un petit peu comme le bouddhisme par exemple. Et bien, J'ai vu des meetings où les gens s'asseyaient et repartaient, et n'ont rien dit. Oui, mais le meeting suivant, <rire> ça va dépoter quelque chose de bien. Donc, je trouve ça intéressant et je l'ai vu dans de nombreuses réunions que j'ai moi-même animées ou accompagnées, notamment sur les six accords, de voir à quel point ça va au, au bout du compte de manière beaucoup plus vite, beaucoup plus efficace que si on a tout le monde qui s'interrompt. Qui voilà ce que ça m'inspire, ce, ce que tu as dit Jérôme. Si tu as des choses à éventuellement à ajouter ou à partager. Merci. Ouais. Euh, juste euh, éventuellement pour revenir sur cette euh, impression, cette émotion dans le ventre. Je ne sais pas, ça peut permettre de rebondir. C'est aussi une impression d'avoir envie de, de tirer les mots de l'autre. Il, il y a un côté, tu parlais du poule tout à l'heure, et il y, a, il y a une envie de, de, de tirer la corde encore plus vite. Plus, je ne sais pas, il y, a, il y a une chose comme ça. C'est peut-être aussi en lien avec ce que disaient les autres personnes avant, les, le cerveau qui va très très vite et qui a envie. Et puis, c'est intéressant parce que je trouve que tu as une parole assez mesurée. Et moi, j'ai tendance à en avoir une très très rapide. Et je fais aussi des travails sur moi pour diminuer la, la rapidité Et voilà j'avais l'impression que c'était en fait passivement une envie de te tirer les mots encore plus rapidement pour les avaler quelque chose comme ça voilà c'est tout, bon, en tout cas, je te remercie ouais merci merci de ce que tu, tu partages je comprends très bien et ça me fait aussi penser, là je peux parler que de moi, même si j'ai un petit soupçon qu'il n'y a rien d'original là-dedans et que ça fonctionne de la même façon pour beaucoup d'entre nous, je constate que quand ma voix se met à monter comme ça de ton, j'ai vais beaucoup plus dans ma tête. Et je parle plus vite, il y a un début plus vite, et aussi donc avec une voix plus aiguë. Et quand je vais dans mon ventre, dans mes entrailles, ça veut dire que je m'installe, le ton de la voix déjà devient plus grave et plus lent aussi également, ça veut dire plus posé. Ça veut dire que dans le discours, justement ce discours, j'en je, je, fais le constat là même maintenant, ce discours se construit à partir de plein d'autres choses que seulement le mental. Et donc il y a effectivement une certaine lenteur, je ne parle pas de se mettre à parler comme une tortue, mais il y a une certaine lenteur et qui en plus se met à respecter de façon empathique l'autre parce qu'on ne lui déverse pas effectivement un, un flux logoré ultra rapide qui finalement va s'avérer aussi éventuellement contre-productive. Ça me fait penser d'ailleurs à ce TEDx que j'ai donné avant-hier au TEDx Alsace et qu'on pourra bientôt voir sur, sur Internet quand, quand ils auront monté. J'ai parlé notamment aussi du souffle. Je parlais aussi de, ce, de cette respiration comme le dernier souffle. Il y a aussi quelque chose dans le fait de l'expirer, de l'expire les choses du dernier souffle, comme si on laissait mourir quelque chose en soi, mourir une partie de soi-même. Ça veut dire laisser mourir une croyance, laisser mourir l'envie d'intervenir de, de, dans cette conversation, parce que si je n'interviens pas dans cette conversation, eh bien, ça va représenter la fin du monde. Eh bien, je laisse mourir aussi cette, cette envie-là. Il y a des sortes de petites morts comme ça qui s'installent, et il y a littéralement aussi une pratique physiologique de, du dernier souffle. Ça fait partie de ça, ça ne se résume pas à ça, mais il y a aussi cette, cet aspect-là. Et donc, une paix qui s'installe, parce que quand on laisse partir son dernier souffle, il y a le lâcher-prise ultime, on laisse partir le corps, on laisse partir ses possessions, on laisse partir tout, ses pensées, ses croyances, etc. Et donc, il y a peut-être aussi, on associe le souffle et le feu, et notamment le phénix. Je parle du phénix dans ce, ce talk, vous le verrez si vous voulez. Il y a peut-être une pratique du phénix, de devenir des phénix heureux, qui apprennent justement sans cesse à mourir, à renaître de leurs cendres par cette pratique du, du souffle qui laisse passer les choses. On laisse partir les choses. Voilà ce que ça m'inspire. Bonsoir. Euh, merci beaucoup. J'ai ai vraiment aimé ce, ce témoignage parce que je pratique moi-même le silence depuis quelques années. Je réagissais beaucoup dans l'émotion, surtout quand je me sentais attaquée. Donc, euh, voilà. D'ailleurs, c'est très dur pour moi aussi de parler euh, là devant vous euh, ce soir. Hein, euh, euh, parce qu'il y a le trac, donc je vais respirer. <rire> euh, moi, ce qui, ce, là, aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. C'est que, surtout, que j'ai appris aussi la facilitation et je suis médiatrice de métier c'est de ne pas prendre justement cette posture de facilitateur. Quand je vois qu'il y a des débats qui partent et qui peuvent être des fois assez, euh, assez violents, euh, donc, euh, surtout quand on parle de, de postulats de croyances euh, entre, entre certaines personnes, et qui peut ça peut aussi générer des émotions. Et donc la question qui me vient donc toi qui, euh, qui aime justement faire émerger, émerger la sagesse, est-ce que parfois tu n'as pas envie de prendre cette posture de, de facilitateur Voilà, euh, ouais, petite question En fait, je la prends souvent cette posture de facilitateur, de facto ou alors parce qu'on me la demande. J'ai par exemple, il y a quelques années, accompagné la ville d'Auroville, je ne sais pas si vous connaissez, en Inde, et donc les mécanismes de prise de décision pour l'administration, la gestion de cette ville. Et à chaque fois qu'on a des gens en charge, des gens qui représentent une société, donc des élus, des gens sélectionnés pour ça, il se trouve face à un très gros stress, déjà une tâche énorme de sujets à traiter, puis des trucs pas toujours faciles, et puis après des opinions, des points de vue divergents ce qui fait évidemment la, la diversité. Et j'ai accompagné justement dans cette facilitation. Ça veut dire que je ne m'impliquais évidemment absolument pas dans la nature des sujets. Je n'ai jamais émis une quelconque opinion, même si je pouvais en avoir mais de me concentrer effectivement uniquement sur la facilitation, ce qui relève d'ailleurs du rôle du facilitateur. Ça devient plus épineux quand un groupe, un groupe a une personne qui facilite et qui a aussi un rôle de parti pris. Donc, il y a quelque chose dans l'ordre de... Voilà, effectivement, à clarifier, que la personne qui facilite pas, ne doit pas avoir de rôle à jouer dans la prise de décision qui doit se, qui doit se faire, ce qui ne s'avère pas toujours, évidemment, facile. Ensuite, sur mon expérience, le fait de respirer, puisque je ne peux plus m'engager dans la conversation, ça me met quelque part de facto, sans le dire, dans une posture de facilitateur. Alors, moins pour la régulation de parole, parce que je ne vais pas interrompre pour dire « Attends, un tel n'a pas parlé, maintenant laisse-le parler », ou etc. Ou bien on va se mettre en silence, etc. Mais le moment où on me demande de m'exprimer, j'ai eu le temps aussi de voir les schémas cachés et inconscients du collectif et d'aider. Souvent, je vais me trouver dans cette posture moins d'interagir sur le sujet qui souvent m'intéresse beaucoup moins que la nature même des interactions qui ont eu lieu et qui vont limiter l'émergence de la sagesse. Moi, je fais confiance au groupe que de la sagesse peut émerger, parfois il faut beaucoup plus de temps. Je peux avoir mes propres impatiences par rapport à ça. Mais travailler aux conditions de l'émergence de la sagesse me semble souvent pour moi beaucoup plus important que ce que je vais apporter sur le sujet lui-même à moins que j'ai vraiment une expertise qu'on m'a demandé là-dessus et okay, contractuellement je vais, la, je vais la donner parce qu'on a, a choisi donc de facto ça amène une sorte de facilitation qui n'en a pas le nom mais qui se, qui se fait et en fait j'aime beaucoup ce terme de empowerment ça veut dire se mettre, en fait, dans la posture de quelqu'un qui crée de l'empowerment, de l'empuissancement, nous disent nos amis canadiens. L'empuissancement. Et que je trouve très beau, voilà, de donner autant possible de la puissance aux gens par cette, par cette posture-là. Voilà ce que ça, ça m'inspire, Aurélie. Quelque chose que tu veux dire pour compléter euh, Merci, déjà. Et puis, euh, juste savoir aussi si, effectivement, quand tu prends cette, cette posture, et bien sûr, tu as eu... Euh, le temps d'être en retrait, de ne pas prendre parti dans la discussion, est-ce que tu l'annonces ou est-ce que tu, tu l'apprends de facto Ouais, super question et on finira là-dessus. Je le fais au feeling ça. Il y a des fois où je sens utile de l'annoncer. Par exemple, je vais souvent l'annoncer lorsqu'il y a déjà une personne qui facilite ou qui organise une, un meeting ou quelque chose comme ça, que cette personne comprenne ma posture, ça va l'aider d'ailleurs. Et peut-être justement, en tant, cette personne en tant que facilitatrice va parfois elle-même dire, bon voilà, Jean-François a choisi ça et tiens, je propose qu'on lui demande ce qu'il qu en pense. Voilà. Et puis donc, des fois, je ne je l'annonce pas ou parfois, je peux l'annoncer. Si on me demande de m'exprimer, je peux dire au passage, je peux dire, voilà, la, la posture que j'ai choisie. Donc, je le fais vraiment au feeling. Je n'ai pas trouvé de règle particulière, ça se fait vraiment au feeling voilà ce que je peux, ce que je peux dire et eh bien merci, merci à chacune et à chacun pour ce, ce chouette moment, ça m'a fait très plaisir de, de partager tout ça, tous ces aspects on pourrait en faire, en faire plein alors la prochaine fois qu'on va se retrouver, on va se retrouver non pas la semaine prochaine mais dans 15 jours ou trois semaines, je ne peux pas encore vous dire exactement maintenant mais ça vous le saurez par la prochaine newsletter, et justement on va parler des six accords, ça veut dire une façon particulière que j'ai mise au point avec des années et qui se pratique pas mal justement d'essayer de, de, de faire émerger la sagesse, voir comment on peut se mettre en état de sagesse et donc on parlera des six accords la prochaine fois. Alors vous le savez, il y aura un replay sur YouTube, n'hésitez pas à poster vos commentaires. D'ailleurs parfois, certains ou certaines, vous m'écrivez directement et je vous en remercie vraiment pour me poser une question ou émettre un commentaire. Je ne peux que vous encourager à le faire sur, euh, sur le replay sur YouTube, comme ça tout le monde peut en profiter et participer à la conversation. Vous pouvez vous abonner bien sûr à ma chaîne. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Les Humanonautes. Si vous voulez apporter, vous le savez, vos compétences, n'hésitez pas. Notamment, j'en ai un sacré besoin dans tout ce qui relève de, des médias sociaux, etc. Ça demande beaucoup de travail. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez faire un don euh, à Nouvelles.com/don. Là, vous aurez tous les éléments avec la page Tipeee. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.